Tu me tiens pas là Tu te soutiens sur le chemin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 Alléluia Ok, d'après tout constat, toute étude C'est suis heureux de dire qu'à consacrer Excusez-moi Qu'à consacrer Alors, on va aller personnellement lié. Eh? va aller qui traiter D après tout bagaille, bagage, il <rire> consacré. Mais, nous demandé après service, pour que nous voulions rencontrer avec moi. Je ne pas faire consécration. En Mais, si le bagage fait, selon le bon Dieu le passant, les gens qui doivent prendre sanction, la prennent sanction normalement. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Amen. On a un pour nous prier sur la tête de Monsaïo. Je vais demander à Monsaïo, pour Sœur Rose et Sœur, moi. Après service, si Dieu veut. En nous levez-vous à nous pour la prière pour bénédiction. Amen, Amen, Amen. Dieu de toute éternité, immortel et invisible, le lion de la tribu de Jida, éternel notre Dieu, bon Dieu, papa, nous qui placés pour le ciel là, Seigneur, nous approchons devant trône de grâce. Dans un moment, ça, ou dit dans la parole, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce à tes yeux. Matin, Seigneur, nous venons chercher grâce où, nous venons chercher présence nous venons chercher action, Père de gloire. Mais Seigneur, petit ouyo, qui parle rentrer dans le travail Amen. Oui, Seigneur. Amen, nous dit la chair et le sang pas qu'à faire travail ou Amen. Moi-même pas qu'à faire travail. Ou. Et ça fait le Seigneur. Ou t'apprête Amen. La famille d'Aaron pour te rentrer Seigneur dans le travail là. Ou te demande Moïse pour le capable rele tout famille pour te consacrer au à vous même et c'est ça Seigneur Amen. Chef d'esprit a fait la matinée. Nous levez devant Seigneur Amen, fouet nous, ce nous qui sont Hollando, ben, Seigneur, qu'on n'y a pas de ou qu'on n'y pas d'adresse, nous levez ce Hermantide devant, nous levez Seigneur, ce galin la branche devant, nous levez Seigneur, ce clamat devant, nous levez Seigneur, amen, amen, amen, fouet, amen, guéris devant, nous levez ce galin Michel devant, nous levez devant Seigneur, ce nous qui sont Hollando, Nous la vous êtes capables la rio. Vous êtes capables de remplir Seigneur. Replier remplir d'onction davantage. Maintenant, Seigneur maturité, nous avons souplé, nous connaissons Seigneur, ça sont lourdes responsabilités, ça sont gros charges que nous prenez. Nous connaissons l'adversaire pour content, adversaires pour bataille contre eux, ils peuvent le piège pièges, ils peuvent dresser dossier, adversaires pour combattre eux, ils peuvent combattre la caille là, ils peuvent combattre le travail là, ils peuvent combattre l'église là. Mais Seigneur nous peur, parce qu'on t'a déjà dit nous ça déjà, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre la prise de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Montez avec nous, ou dites nous pas besoin de peur Parce que nous avons pour une bataille Ou dit les âmes avec lesquelles nous combattons Ne sont pas chanelles, mais elles sont puissantes Par la vertu de Dieu, pour renverser les frontières Et ça fait un pas pouvoir, Seigneur, ou pas pitié tout. Amen. Apporte, amen, la fleur. Il est Amen. Bye chef Amen. Stagantier la fleur. Amen. Après-midi à, dans mon souple, il y a partagé onction, il y a partagé pouvoir, il y a partagé autorité. Que on que recevoir dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, qu'il en soit ainsi.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 Just <laughs> Que les amen. Que les satans soient exterminé. Oh non, oh non, au nom de Jésus, oh non, au nom de Jésus, au oh nom de Jésus, amen. Que les satans cabbas.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 and yeah.